Bonjour j'espère que vous allez bien. Une autre erreur classique des traders débutants est de moyenner à la baisse. Alors qu'est-ce que c'est moyenner à la baisse c'est Vous prenez par exemple un trade à l'achat et vous voyez que le marché part dans l'autre sens et vous rouvrez une position lorsque le marché est plus bas en vous disant voilà j'aurai deux positions ouvertes et même vous allez peut-être prendre une position encore plus grande que la première de manière à ce que puisque vous pensez que le marché va repartir dans le bon sens, vous allez gagner beaucoup plus vite et vous allez gagner, récupérer très vite votre perte. Et ça c'est une erreur que, classique que font les traders débutants. Donc moyenner à la baisse, prendre de plus en plus de positions, ça va vous conduire à la perte de votre capital, c'est une, une certitude. Pourquoi Parce que vous n'avez pas eu confiance en votre stop loss ou vous n'avez pas placé de stop loss. Et vous vous dites, si je prends une position plus bas, ben je vais rattraper euh, mes pertes et je vais gagner beaucoup plus. C'est une erreur classique de débutant qu'il ne faut absolument pas faire. Et si vous avez un petit peu d'expérience en trading, vous l'avez certainement expérimenté. Et euh, vous avez bien vu que très souvent, vous n'avez pas de bons résultats en faisant ça. Et c'est quelque chose qu'il faut absolument bannir. Euh, c'est que vous n'avez pas confiance en votre trade. Et pas confiance du tout en, en, au stop-loss que vous mettez ou bien vous déplacez vos stop-loss de manière à, à pouvoir ne pas couper une position et ça c'est également euh, une erreur classique euh, d'être traders débutants. Donc ne moyennez pas à la baisse, ne prenez pas des positions supplémentaires quand, entre, quand votre première position euh, n'est pas gagnante rapidement, coupez-la simplement et peut-être analysez de nouveau votre, votre, vos graphiques et vos marchés et vos indicateurs et vous allez peut-être vous rendre compte que justement le marché est en train de descendre alors que vous vous, vous forcez à prendre des trades à l'achat. Donc peut-être que si vous preniez des trades à la vente parce que vous avez des bonnes raisons de comprendre que le marché s'est retourné, vous, vous pourriez être gagnant dans, dans les prochains trades mais ne vous efforcez pas à prendre des trades supplémentaires, à moyenner à la baisse, de manière à compenser la perte que vous aurez sur votre premier trade. Donc, c'est très important, si vous voyez que votre premier trade n'est pas gagnant, stoppez-le, stoppez-le rapidement et refaites une analyse, faites une pause et faites une analyse calmement du marché, de vos graphiques, pour voir si vraiment euh, c'est justifié de prendre le trade dans le sens de celui que vous aviez pris. Donc évitez à tout prix de moyenner à la baisse parce qu'il euh, est vraiment très rare que ce soit une bonne stratégie et euh, ça risque de plomber votre compte très rapidement. Voilà j'espère que vous avez aimé cette vidéo, likez-la si c'est le cas, mettez-moi un pouce bleu, partagez-la ça me fera plaisir et si vous n'êtes pas encore inscrit à ma chaîne YouTube c'est le moment, cliquez ici en dessous sur la petite flèche sur la petite cloche, ainsi vous recevrez un email lors de mes prochaines vidéos. À très bientôt!